Le projet Handicap et Numérique 78 s'inscrit dans le parcours éducatif de santé de l'élève. Le numérique, c'est un outil essentiel pour les formations professionnelles et scolaires et indispensable quand on touche les élèves à un besoin spécifique. Aujourd'hui, tu vas travailler sur un parcours qui s'appelle Agir pour les autres, qui est en lien avec une initiation de secourisme. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu effectues le parcours et ensuite que tu ailles dans ta classe et que tu explicites comment ce parcours fonctionne. Est-ce que tu es d'accord Alors allons-y. C'est donc la maison 1, le corps humain. Alors il faut être bien attentif, hein Vas-y, lance la vidéo. Ton squelette est constitué d'os. Chaque os est relié à l'autre, au niveau de tes articulations. Chaque articulation est mobile, contrairement à tes os qui, eux, sont rigides. Je te laisse continuer toute seule. Hein. S'il y a un souci, tu m'appelles. L'objectif au départ était de produire des ressources adaptées pour les élèves en Ulysse et leur permettre d'appréhender des messages clairs et simples. As-tu terminé Non, pas tout à fait 10 sur 10, bravo Félicitations Alors maintenant, nous allons passer à la maison 2 du parcours. Tu pourras expliquer à tes camarades comment cela fonctionne. T'as besoin que je te lise ou pas Non Ok, je te laisse euh, te débrouiller. Que faire immédiatement en cas de brûlure Réponse A faire ruisseler de l'eau froide sur la partie brûlée jusqu'à disparition de la douleur. Réponse B mettre du beurre ou une pomme de terre dessus. Je viens présenter le parcours à Agir pour les autres à mes deux copines. D'accord, Chloé. Bah, ben, Gladys Je crois que Chloé veut vous montrer quelque chose. En fait, il y a plusieurs niveaux. On doit faire des parcours dans les maisons. Dans la première maison, c'était avec un squelette. Il voulait remettre les parties du squelette ensemble. L'élève devient acteur et grâce à cet outil, son interactivité permet aux jeunes de développer des compétences transversales.